Donc je me présente, Jala Eshla, je suis la fondatrice de Hackwell et je suis à la base ingénieure informatique. salut, euh, c'est Sane la fondatrice de la société Visit. Elle est spécialisée à la logistique. Euh, j'ai été incubée chez Eshla et grâce à elle, j'ai passé euh, à l'autre étape et j'ai commencé mon business juste après le programme d'incubation. Bonjour, euh, je m'appelle Ricky Ngada, je suis ici à SUS, euh, à Hive 12 le premier euh, coworking space avec un programme d'incubation, avec la fondatrice et euh, en fait une des startups euh, dans l'espace. J'aimerais entendre parler de comment l'idée, comment que vous êtes passé d'ingénieur en informatique à euh, gérer un coworking working space, c'est quand même un parcours assez étonnant. Oui, bon, euh, pour mon parcours, il est très diversifié. Et moi, dans mon caractère et ma façon de travailler, c'était un peu euh, qui n'est pas ordinaire, voilà, je dis. C'est pas ordinaire car j'aime beaucoup travailler dans un espace euh, open. J'aime pas les, euh, je travaille pas par euh, sur les règles de, de des horaires ou des choses précises. J'aime beaucoup être dans, dans un espace cool, avec euh, orienté objectif. Donc, je ne travaille pas avec des limites, par exemple, tu dois venir à 9h, tu dois partir, non. J'ai des, des choses à, à mettre en place, donc je peux le faire, je n'ai pas de limites. Voilà, j'aime pas le, le cadre. Donc, chaque fois que, que les personnes me cadrent, je ne me sens plus bloquée et je ne je, je je peux pas être créative. Donc, j'ai essayé de trouver c'est quoi l'environnement adéquat pour moi et pour, pour les personnes comme moi. Ok. Est-ce que est c'était une expérience personnelle dans votre travail qui vous a amené euh, visiter un coworking space et ah, je ne oh, connais pas même la notion. Ok. Juste par hasard. Juste un désir à la vie. de liberté. Oui. Okay. Juste, je le pratique sans hmm. savoir que qu'il exi, qu existe comme un concept, tu vois. Donc un jour, j'ai parlé avec mon, mon boss, ex boss, euh, et on abordé le sujet. Il m'a dit il y a un concept coworking et tout. Tu peux faire des recherches. Et là, j'étais impressionnée. À cet instant-là, j'ai commencé mes recherches. J'ai cherché les top coworking spaces in USA. Et euh, voilà, en 2018, j'ai lancé le coworking space. Euh, maintenant, ça fait 4 ans. Et... Peut-être parler de votre relation un peu de... Des d'incubation, de, pas seulement oui. avec elle, mais c'était avec tout le monde. Oui, On a passé même monde. des nuits ensemble. Là. Oui. Ouais. En fait, l'écosystème en général, ceux qui entrent dans le programme d'incubation deviennent comme une famille. Ils se soutiennent. Euh, ils se donnent des idées, ils se trouvent euh, des euh, informations de plus mmh. pour pivoter, peut-être pour changer leur modèle, pour euh, trouver les solutions les plus adaptées. Et, euh, je pense que ce n'était pas seulement un programme d'incubation, ouais. c'était un échange d'expérience pour tout le monde. Euh, chacun il a son secteur d'activité, mais on se complèterait. Oui. C'est combien euh, de personnes le, la famille Hive euh, 12? Bon. Beaucoup. La grande famille Ah, petites... <rire> oh, il y a deux familles. Non, il y a, oui. La famille rapprochée, la famille éloignée. Oui, il y a beaucoup, car euh, je pense qu'il y a des générations même. Hein. Mm. Moi, j'ai des personnes qui ont commencé en tant que stagiaire à Hive 12. Maintenant, il y a quelques-uns qui sont salariés et en partie à l'étranger. ayant quelqu'un qui a même lancé leur projet. Et euh, même, il y a une autre personne, Amin qui a lancé même son coworking space donc, à Tunis. Ah, ok. Ouais. <rire> Donc, on peut peut-être creuser pour, comme entrepreneur, ASUS, les difficultés et les défis. Est-ce que c'était un projet qui est venu après votre participation au Coworking Space ou c'était déjà une idée qui vous a mené à joindre le Coworking Space? D'accord. Au départ, j'étais un employé dans une société de livraison. Je faisais mon travail. Je me lève toute la, la journée. Je fais tout ce qu'il faut pour faire le, le job. Et tout d'un coup, j'avais un clic, que euh, réellement, je, je suis en train de faire plein de choses dans cette société. Mmh. Et euh, je n'ai ce, ce, ce sentiment que je veux réellement créer quelque chose à moi, quelque chose que, que je peux perfectionner. Et là, euh, Hive 12 a postulé euh, une demande, On a fait euh, un appel à candidature, et voilà, elle, elle a la... postulé. Voilà, j'ai postulé par hasard, je ne connaissais pas réellement euh, Hive 12 au départ. Mais le jour où j'ai postulé, j'ai pensé qu'on va faire des petits cours, des... on va avoir quelques connaissances sur quelques... Live. Euh, voilà, ce sera live, ce sera juste des petites formations. Mais je faisais mon travail, en même temps, je, je cours la nuit pour euh, euh, terminer les, les formations. d'accord Et un jour, je me levais et je me disais que okay, c'est un travail continu avec elle. Je vais démissionner. Donc, je vais démissionner et oh, je vais wow. lancer voilà. mon propre projet. Euh, J'étais très ma... heureuse de sa décision. Ouais. Ouais. <rire> oui a fallu deux semaines pour prendre la décision que c'est bon. Grave <rire> je... comme ça. <rire> oui, parce que quoi euh, J'ai trouvé de l'assistance, euh, que ce soit euh, psychologique, ouais. euh, de l'assistance euh, à travers les choses que je technique, connaissais pas, déjà. technique, euh, administrative, euh, judiciaire, financière, réseau aussi, réseau, euh, et branding. Euh, C'était tout, tout le pack. Euh, et je me suis mis à fond aussi. Je ouais. me suis mis vraiment à fond parce que. « Ok, j'aime bien mon projet, j'aime bien réussir, j'aime bien faire quelque chose de mieux. De, de, je veux changer euh, l'activité logistique en Tunisie, mais je n'avais pas les, les moyens, euh, je ne disais pas les moyens en financement. Je n'avais pas les moyens pour créer réellement ce business et pour avancer avec le, euh, le mindset qu'il faut. » C'est ce qui nous manque ici, le premier moche ouais. tu vois. Mmh. « euh. Donc, euh, j'ai devant moi deux euh, femmes entrepreneures ouais. à Sousse. Est-ce ouais. que c'est est -ce est une exception ou est-ce que c'est assez commun ici euh, Bon, plus moi, ou moins. Je, moi, je peux dire que les femmes, aujourd'hui, elles essayent de toujours trouver des alternatives. Euh, OK, faire un job, c'est important. Avoir un salaire, c'est très important. Mm -hmm. Mais aussi réaliser leur propre projet. Moi, euh, pour mon projet, j'ai... Toutes les clients la majorité des ouais. clients sont, sont des, des femmes. femmes, sont des femmes au foyer, sont des femmes qui ont un double job, mais ils sont pratiquement tous des femmes. Ils ouais. essaie de trouver les... Et même on, a, on a partagé avec toi tout à l'heure que durant le programme d'incubation, il y avait sur 10, il y avait quatre femmes. Oui, il y avait ouais, 6 femmes. 6 mais sans, euh, sans compter les, les cofondatrices. Et euh, peut-être un message pour, euh, donc, vous, comme vous savez, le Québec, euh, la province du Québec, au Canada, ça fait partie de la francophonie, donc mm -hmm. la Tunisie aussi. Euh, à l'intérieur de la francophonie, le, le message que vous auriez par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la collaboration? Peut-être des programmes d'échange entre le Canada et voilà, la Tunisie en général, peut-être euh, d'investir même dans les startups ici, de mettre un pas je ne sais pas, des, soit des incubateurs ou des structures qui peuvent s'installer ici, peuvent accompagner même, on peut apprendre de leur expérience. Et c'est réciproque, c'est juste faire ça. C'est faire l'échange constructif. Ouais. réellement. le networking et tout. Il y a beaucoup de volets, je pense, qu'on peut travailler ensemble sur, euh, sur beaucoup de sujets. Ouais. Voilà. Donc, euh, juste il faut oser, opter à faire des choses et croire au changement. Voilà. Ouais, bon. Et pensé. que le futur euh, sera... Euh... Meilleur. Bien. <rire> Donc, conclusion, euh, est-ce qu'il y a une conclusion, un message que vous retenez ou que vous aimeriez partager? Mmh. Moi, je crois au changement. Les personnes, parfois, ils me disent « je tu es très ambitieuse. » Oui, je le, je le suis et je veux faire tout mon mieux pour réussir et pour être plus, chaque fois, toujours plus ambitieuse que… <rire> Ouais, ouais. ouais. Mmh. Les expériences nous apprennent beaucoup, d'accord Et euh, pour moi, je, je veux bien euh, dire que euh, l'expérience, c'est le truc que tu, tu, tu, tu vas vivre avec. Et tu vas un jour arriver à un, à un moment où tu disais « ma vie était vraiment très importante ouais. ». J'ai fait quelque chose, j'ai changé. quelque chose, même si ouais. c'était minime. Ça ne veut rien dire d'avoir quelque chose de grand ou de petit, mais... De réaliser quelque chose dans ma vie, c'est ouais. agréable. La révolution, elle, elle commence par des étincelles, ouais. mais après, l'impact, si on est euh, conscient, on peut faire des changements. Ouais. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de, de avec parler plaisir. avec moi d'entrepreneuriat euh, et d'incubation, d'investissement, d'entrepreneuriat, d'entreprendre de, de, <rire> entrepren, et d'innover. Merci beaucoup. merci Merci à vous. Merci à vous.